Voilà. Voilà. Bali, comment vas-tu »« Partagez. » Merci. « Dites-moi que le son est bon quand même. »« Quelqu'un a quand même que le son est bon. »« S'il vous plaît, dites-moi que le son est bon. »« Marcel oui, nous, docteur. »« C'est ça même le guerrier plein Yannicka, l'homme fort de Cancan. »« Marcel, comment vas-tu »« Dites-moi que le son est bon, au moins, pour que je puisse faire ça rapidement. »« Voilà. »« Le son est bon, le son est OK, s'il vous plaît. »« Dites-moi que le son est OK. » voilà, dites-moi que le son est ok voilà donc je disais que ceux qui sont dans le petit rêve ceux qui pensent que le monde se limite oh, juste au oh, voilà, sous l'air je voudrais les dire simplement de réfléchir un peu voilà, merci beaucoup Ali merci beaucoup Koto. merci, merci Yalali. on dit que le son est bon donc, voilà, voilà. merci beaucoup Larimadi. Donc, moi, si vous voulez signaler le compte, moi, je ne me fatigue pas. Voilà, nous, vous n'avez rien compris dans notre combat. C'est ce que j'ai dit dans, avant que vous ne signalez le compte. Vous n'avez absolument rien compris. Nous ne sommes pas des commerçants, des marchands. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, FK, merci, M.A. Regardez aujourd'hui, regardez, comme vous n'avez pas fait attention au discours de Mamadi Doumbouya à Forikaria, Mamadi Doumbouya vous dit à Furikalia qu'il a décidé de relancer Rio Tinto lorsqu'il avait réuni plusieurs entités pour discuter comment relancer, Rio, relancer le Mont Simando. Mais ce que vous, vous n'avez pas du tout compris, C'est que vous n'avez pas du tout écouté très bien son discours, vous n'avez pas fait attention au discours, il dit dans son discours qu'il a créé il a fait appel à un bureau technique pour suivre et évaluer le projet Simandou. Comme vous ne comprenez pas du tout le monsieur, comment -il comme vous n'avez pas compris ce monsieur-là, celui qui a fait ce coup d'état, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas un coup d'état parce qu'on aime la Guinée, ce n'est pas un coup d'état parce que on, fait plaisir, on veut faire plaisir, on veut faire l'amour au peuple. Non. Ce sont des commerçants, c'est des marchands. Ce sont des marchands. Regardez le bureau technique qu'il a fait envoyer. Je vous en prie. Amusez-vous dans les comptes du gouvernement. Regardez le bureau technique. Le bureau technique est à 90% français. Vous savez que le, les français n'ont pas eu leur part dans le mont Simandou. Alpha n'a pas accepté. Est-ce que n'a pas accepté? Est-ce que vous comprenez? Alpha n'a pas accepté vous comprenez Mais regardez ce qu'il a fait. Il faut trouver une place pour la France. Il faut trouver une place pour que la France aussi gagne dans le ciment. Et le contrat, il a rectifié le contrat. Vous savez que le prochain président, démocratiquement élu, s'il vient vraiment de l'opposition sérieuse, aura des problèmes à annuler ce contrat. Il fera comme Alpha Condé, fermer, être très fort pour annuler le contrat avec tout le risque de coup d'État et autres. Vous comprenez Donc, lui, il a fait venir la France. Vous savez, je le dis pour les personnes qui sont rentrées dans la campagne, qui pensent que nous sommes en campagne électorale. Vous comprenez Moi, j'ai vu des gens, ils pensent que nous sommes en campagne électorale. Je voudrais dire à mes frères et sœurs que nous sommes loin d'une campagne électorale. Amusez-vous des fois à lire un peu les commentaires des bonnes personnes. Il y a des intellectuels qui ont créé des faux comptes qui viennent commenter l'attitude, le comportement du gouvernement pour vous guider, pour vous orienter. Il y a certains qui travaillent dans ces départements qui ont des faux comptes, qui viennent expliquer la réalité même des projets pour attirer votre attention, pour ouvrir vos yeux. Prenez le temps de lire un peu les commentaires. Lisez un peu les commentaires. Moi, je connais plus de 90% des faux comptes de grands intellectuels de ce pays-là. Voilà le Madinike. Vous comprenez? Donc, le bureau technique, il dit qu'il est-ce qu est que vous avez besoin de créer un bureau technique de suivi d'une compagnie, compagnie nationale appartenant au pays? Normalement, le bureau technique doit être l'Assemblée nationale. Le bureau technique doit être l'Assemblée nationale. Est-ce si que vous comprenez C'est l'Assemblée nationale qui doit auditionner le ministre des Mines et du Commerce et envoyer des députés pour aller évaluer superviser, regarder l'évolution des, des travaux, parce que les ressources minières là, doivent impacter la population immédiatement. C'est à cause de ça le Docteur Kasser avait créé Anaïm, Anafi, pour que les résultats des récoltes, ce que nous récoltons là, les recettes minières, là, sous impact la population. Mais lui, il va, merci mon frère, si il est parti chercher un bureau technique. Regardez un bureau technique, vous aussi. Pourquoi un bureau technique Et puis, le bureau technique là est logé au palais mon vous savez, lorsque certaines personnes ont voulu financer nos ressources minières, les de certains euh, mafias avaient commencé à s'intéresser un peu aux petites moyennes entreprises. Ils ont créé quoi les, Le quoi la base de, de priorités présidentielles. Et qui est la directrice des priorités présidentielles Des projets de priorités présidentielles. C'est qui C'est la dame. C'est la dame là. La dame. Euh, la dame Diaby. Qui était la dernière ministre des Travaux publics de Professeur Alpha Condé. Ils ont logé tous les projets miniers, travaux publics là-bas, les grands projets au palais. Et, au, et comme il, le, ils ont relancé Simandou, il a créé automatiquement un bureau technique. Et le bureau technique là, il les a envoyés. Ils ne sont pas guinéens, ils sont tous français. Ils sont tous français. Épaulés par qui? Épaulés par certains de ses amis, camarades, qui ont des doctorats selon eux là. Ils ont étudié. La euh, à Sorbonne, à Howard, je ne sais pas, les grandes universités du monde, c'est eux-là qui vont gérer Simando. C'est eux qui vont gérer Simando. Nous sommes dans tout ça-là. Voilà le département d'État qui vient répondre à tous ces opposants qui rêvent, qui disent que non, nous devons compter sur Mamadou, nous devons travailler avec Mamadou Nous devons fournir un effort parce que moi j'appelle ça la distraction. Les retours là, les 500 millions dont il a dit là pour exciter des jeunes à le suivre. Moi je vous dis, chers jeunes, vous rêvez. Moi je vous le dis hein, en toutes ces Vous rêvez. Simandou là, c'est dans la bourse que ça a commencé, c'est relancé. Parce que déjà ça fonctionnait. Hein. Qui a arrêté Simandou C'est lui. C'est lui qui a arrêté Simandou. Sinon, Simandou, les tunnels-là, ils ont commencé à tout. Parce que quand on les ponts, les rails, tout était là. Tout le matériel était déjà à Conakry. Vous comprenez Et heureusement, le Simandou, ce n'est pas, pas un projet de 10 ans. C'est un, un projet centenaire. Donc, lui, qui ne veut pas quitter le pouvoir, il veut faire au moins la partie. Parce qu'il veut faire au moins 30 ans, 50 ans. C'est ce qu'ils se sont dit. Hein. On dit s'il fait attention, il va faire comme l'ancien à C'est ce qu'on a dit. S'il fait attention, il va gérer le pays comme l'ancien à D'autres l'ont dit. Hein? D'autres l'ont dit. Partagez, mettez les cœurs. Si tu restes derrière moi, et là c'est Roland, et na l'ongambi, il nous m'a demandé à Mais Vous savez ils sont en train d'être étonnés. Tout ceci là que jusque là ont pu convaincre le peuple. Ont compris que le peuple. On N'attend qu'un petit soulèvement et c'est terminé. Alors, voilà, on a appris que Dansa est parti en Russie. Dansa, Dansa est parti, il a été reçu à la Douma. C'est-à-dire la Douma, c'est la représentation parlementaire en, euh, en Russie. Il est parti à la Douma, les photos même sont là-bas, qu'il est parti à la Douma, il a été reçu, qu'il s'en va discuter avec eux. Est-ce que vous comprenez Voilà. Ne le répondez pas. Hein? voilà. C'est un petit guerrier, il va souffrir un peu. Voilà. Donc, euh, voilà ce que le département d'État dit. Okay? Parce que, depuis hier, moi j'ai les documents, mais, bon, vu que j'ai mon emploi qui est un peu perturbé, et avec le ramadan qui arrive, j'ai de changer un peu mon emploi. Voilà. Donc, je vais lire ce que le département d'État dit. Vous qui rêvez là, vous, les partis politiques là, qui refuse d'être dans une coalition, qui pensent que, que vous allez gagner. Dumbuya va laver le pouvoir, vous remettre là. Que Dieu vous aide. Mais pour le moment, d'abord, ce que nous nous disons là, ce que nous nous disons là, c'est ça, Mme Amnata, ça Ce que nous nous disons là, nous devons d'abord tout faire, se débarrasser d'un obstacle. Comme vous pensez que ce n'est pas un obstacle, qu'il n'est pas un obstacle là, vous avez déjà le pouvoir là, battez-vous, nous, nous, nous vous souhaitons bonne chance. Mais pour le moment, le département d'État vient nous donner raison. Le département d'État nous dit d'abord sur ce qui se passe en Guinée. Ils ont fait le rapport sur l'Afrique. Mais pour la Guinée, là, elle est exceptionnel. C'est plus de 41 pages. Ils ont détaillé ce qui se passe en Guinée. Nous avons, Moi, je vais résumer ça en trois paragraphes. Vous allez comprendre. Je, je vais résumer, vous allez comprendre. Moi, je pensais qu'on allait rester groupé. Pour combattre cet individu-là, mais vous ne voulez pas Ils ont pris le nom d'Alfa-Conde pour mettre dans votre bouche, pour dire non, il est comme ça. Et pourtant, c'est eux qui ont attaqué Alpha Condé. Ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont ni légitimes aujourd'hui, ni légitimes demain. Mais Alpha conde eux, là, Alpha conde est plus légitime que. Mais comme est, on dit, est Alpha conde votre bourreau, lui n'est pas votre bourreau. Hein. Mais je vais lire ce que le département d'État dit de Pas d'Alfa-Conde, deux même Eux, eux l'agent là. Vous allez comprendre qu'on ne, on ne peut pas les faire confiance. On ne peut pas les faire confiance. Vous comprenez Mais moi je vous, demande, je vous, je vous, moi, je vous demande de continuer à attaquer le RPG, continuer à attaquer le Tocsaragoulé. Depuis que ça a commencé, vous les communicants de l'IFDG, et, et nous voyons vos postes, hein, nous voyons vos postes, mais est-ce quelqu'un est venu attaquer et là, c'est dans le diable Non, nous ne les verrons pas. Nous avons dit entre nous-là, nous, le alpha Alphaconda a été très clair vous respectez elash vous le respectez, vous le défendez s'il si est, est à défendre ne l'attaquez pas d'ailleurs on avait cessé d'attaquer l'IFDG bon nous ne reviendrons plus sur ça nous nous respectons ce que notre chef dit voilà et là ce n'est pas un objectif pour nous nous ne sommes pas en campagne électorale nous ne sommes pas en élection quand l'élection va arriver là nous serons des adversaires politiques vous allez sentir moi, j'ai vu vos postes, j'ai vu vos commentaires. Si vous voyez juste là, on n'a pas répondu. Ce n'est pas par peur. Hein? Voilà, c'est vous qui laissez votre trajectoire parce qu'il paraîtrait qu'on vous a promis les noms poursuites judiciaires, l'avez proprement l'accès dans il peut être candidat, le seul candidat qui sera présent. Moi, je souhaite, ça c'est mon oncle. Je le souhaite tout le bonheur du monde. Je ne suis pas un égoïste. Et d'ailleurs, je l'avais dit, hein, même si on quittait dans ça là, je ne viendrai jamais dire, laissez-le, non. S'il y a quelqu'un qui est venu détailler le projet de Air Guinée, là, c'est lui qui vient Air Guinée, là, est vient déquiloter là. c'est Benito. J'ai Air Guinée pour montrer a, a plus B, il est le dernier signateur. Si on doit accuser quelqu'un, il vient en dernière position. Il faut d'abord arrêter tout le monde. C'est lui qui date le dernier à être arrêté, c'est l'affaire de Air Guinée. Moi, je l'ai défendu parce que c'est une réalité. Il n'a rien à voir avec Air Guinée. Il était le ministre, il était un simple ministre. Mais vous, les communiquants là, continuez, j'ai vu l'autre à New York, continuez, c'est ce que j'avais dit à Kunduno, qu'il n'y a pas de sincérité dans notre rencontre ici. Et toi là aussi il avait dit. Et donc continuez. Je, je vais lire le rapport du département d'État. Nous allons quitter ici. Le département d'État américain, c'est l'équivalent des affaires étrangères. C'est l'équivalent des affaires étrangères. Vous savez au tout, tout au début au début là le département d'État avait envoyé le sous secrétaire d'État Gonzales il était parti voir rencontrer tout le monde pour capter un peu l'allure pour voir le chemin et lui il avait fait un rapport qui avait tiré sur la gente il est venu dire ici au département d'État que cette gente là ne, ne va pas réussir cette gente là n'a pas la volonté de quitter le Et vous l'avez écouté pendant sa conférence de presse plus un Militaire dure au pouvoir, plus il prend coup. Ce n'est pas un militaire de développer un pays. Le seul rôle d'un ministre et d'un militaire, c'est d'organiser se remettre à un. Il a détaillé, je ne me rappelle plus, de... il y a trop de mots qu'il avait dit. Il était en train de dire à Doumbouya, comme tu as fait l'erreur là, organiser les élections, on développe un pays dans la légalité, on développe un pays dans une constitution, on développe un pays. Dans la démocratie, les investisseurs n'osent investir dans un pays lorsque le pays est démocratique, lorsque le pays est, est dirigé par quelqu'un qui a été élu. C'est ce qu'il voulait dire en ce temps-là à Doumbia. Ça, c'était le début de, de, de la gente. Mais on dit non, ça c'est la Aujourd'hui, tout le monde donne raison. Et voilà le département d'État qui vient dire aujourd'hui que la justice guinéenne est instrumentalisée. Et il a les petits médias-là qui non, non, eux, ils disent que la justice n'est pas instrumentalisée. Et heureusement, avec le cas de Guirassi, ils ne peuvent plus dire ça parce qu'ils ont compris que la justice est instrumentalisée. Donc, je continue. Je vais lire rapidement. Le département d'État américain a publié ce lundi 20 mars 2023 son rapport sur la situation des droits humains à travers le monde. Concernant la Guinée, Dirigé depuis le 5 septembre 2021 par une jeune militaire, le tableau est toujours sombre. Le tableau est toujours sombre. La note de 41 pages consultée par différentes personnes, différentes, différentes revues et journaux, pointe des exécutions illégales. Exécutions illégales, c'est-à-dire on tue des gens à bout portant. On exécute les gens. On m'a expliqué, par exemple, comment la, la fille est morte. Je dirai ça dans un direct. Il y a un frère, mon, mon ami de force spéciale, qui m'a dit d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Il m'a donné tous les détails en écrit. Comment la fille est morte. Comment cela est arrivé, son accident, ouvrir la porte-là. Comment tout cela est arrivé. Il m'a dit des détails dans un direct. Je le ferai le soir. Alors, la la fille-là, Mariamba, comment elle est morte. Donc, je ferai ça dans un direct de 10 minutes. Mais néanmoins, nous écoutons ici. La note de 41 pages consultée par différentes personnes et, et revues aux journaux, des exécutions illégales ou arbitraires, la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants infligés par le gouvernement, des conditions là, ça c'est la prison, dure, et potentiellement mortel, c'est-à-dire les gens qui sont en prison, mais la partie la plus importante, on dit que ce n'est pas tout. Le rapport indexe également des graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire, oui, d'indépendance judiciaire et inaction arbitraire ou illégale dans la vie privée, oui, vous comprenez. Je vais lire le début du rapport parce que c'est vous qui avez dit qu'Alpha Coney n'a pas été élu, qu'Alpha Coney n'est pas un démocrate. Heureusement, le même département d'État dit tout au début et que moi j'ai apprécié, le département d'État dit voilà, ici là je n'ai pas fait le résumé, mais c'est en anglais, mais est traduit en français. Donc je vais lire ça. Le début seulement, le début seulement, la Guinée était une république démocratique constitutionnelle jusqu'au coup d'État militaire de 5 septembre 2021, dirigé par le commandant des forces spéciales de l'armée, le colonel Mamadi Doumbia. Ça c'est le début du résumé du département d'État. Le pays a tenu pour la dernière fois des élections présidentielles en octobre 2020, élisant le président Alpha Condé pour un mandat controversé. Après la prise de pouvoir, le gouvernement militaire a créé le Conseil national, tout ça va. Le même mois, le Conseil est bon, tout ça va. Le pays a, a un régime civil, eh, excusez, je ne vais pas. Le Conseil national pour le rassemblement et le développement a publié la charte de la transition pour ramener le pays à un régime civil et en octobre 2021. C'est ce qui a été dit. Parce qu'il fallait ramener en six mois le pays. Ramener le pays en six mois. Six mois étaient suffisants pour ramener le pays dans une démocratie. Six mois. Il a tout ça là. Maintenant, c'est long, hein? Voilà. voilà. Voilà, ici. Le 7 décembre, les dirigeants de la communauté commune de l'État de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé un accord avec nous, selon lesquels, bon, tout ça là. Mais le ministre de la Défense supervise la, la gendarmerie le ministère de la Sécurité supervise la police nationale. Le comité national pour le rassemblement, bon, le CND super, l'ensemble du gouvernement et des personnes nommées par des civils dirigés, la plupart par des ministres Des généraux militaires à la, à la retraite dirigent les ministères. Des généraux militaires à la retraite dirigent les départements. C'est ce qu'eux, dénoncent. Le ministère de la Défense dirige le ministère de la Sécurité, de la Police, la Gendarmerie. Tout ça là. Vous pensez que le pays a... Voilà la partie aussi... La question importante relative aux droits de l'homme comprenait des rapports crédibles sur des exécutions illégales ou arbitraires, la torture ou les peines ou traitements criés inhumains, tout ça là. Voilà la punition des membres de la famille pour des infractions présumées par un parent, des graves restrictions à la liberté d'expression aux médias, y compris la violation ou les menaces de violence contre les journalistes. La censure et les menaces d'appliquer les lois pénales sur la diffamation. Ingérence substantielle dans la liberté de réunion pacifique. et alors, Tout ça là, tout ça là, hein, ils ont ils ont écrit le département d'État. C'est long. Je prends prendre dedans comme ça. La rest, les restrictions à la liberté de mouvement et de, et de résidence sur le territoire d'un État ou droit de quitter le pays. Tout récemment, ils ont empêché Papa Collier de quitter le pays. C'est-à-dire, on empêche des gens de quitter le pays, de rester sur le pays et de quitter le pays. Oui, eux. Voilà des gens sur lesquels vous vous comptez. Voilà maintenant la dernière partie. Je vais vous limiter là. Ce qui est plus important. On dit le pays, l'incapacité des citoyens à changer pacifiquement leur gouvernement par le biais d'élections libres et équitables des restrictions graves et déraisonnables à la participation politique. Grave corruption gouvernementale. Écoutez, hein? grave corruption gouvernementale. Grave corruption gouvernementale. C'est le département d'État qui le dit. Grave corruption gouvernementale. L'absence d'enquête et de responsabilité pour les violences sexistes, y compris les mutilations génitales féminin féminines. L'excision traitée des personnes. Non, c'est trop même. L'impunité des responsables gouvernementaux demeure un problème. L'impunité des responsables gouvernementaux demeure un problème. Je vais me limiter ici. Le département d'État fait le résumé de la vie actuelle en Guinée. Voilà. vos restrictions de voyage, même de rester sur le territoire. Participation à des réunions, non. Les médias sont, sont muselés. C'est le département d'État qui le dit. Ils ont les services de renseignement là-bas. Ils enquêtent. C'est vous qui êtes dans les mauvais rêves. Ce qui se passe en Guinée est vu et su de tout le monde vous pensez que les autres là ne vous voient pas. Et les rapports comme ça, là, sont gardés. C'est des rapports-là qu'on garde pour utiliser, pour des éventuelles plaintes portées, pour, portées par certains, parce qu'un jour certains vont porter plainte contre les membres du gouvernement. Et vous avez entendu, on dit, grave corruption gouvernementale. Une impunité contre les membres du gouvernement. Oui, ça c'est une réalité. Et quand vous écoutez les médias guinéens, qui le dit qui ose le signaler Personne. Personne n'ose le dire. On parle de la corruption du temps d'Alpha Condé, la corruption au temps de l'ancien à -la -côté. Mais on n'ose pas parler de la corruption actuelle. Et le département bon, ils n'ont qu'à attaquer le département d'État. Demander à Ouya à, à et à, à et à Amara, de sortir, attaquer les Américains pour le dire. Non, c'est rentré, il faut leur dire de le faire. Attaquer les Américains. Donc portez-vous très bien. Moi, je le dis et je le répète. Sortez, attaquez les. Portez vous très bien et bon Ramadan, bon début de Ramadan à tout le monde. Et vous comprenez? Moi je vous demande, donc vous les petits médias là. Je pense que dans les, demain, je, je préfère que mon grand frère à qui sait développer à Cuba qui, euh, qui sait expliquer, qui sait détailler les rapports des institutions internationales, qu'il vienne nous expliquer, qu'il explique à Abouaka de FIMFM là ce que le rapport l'avait dit en résumé. Les médias ont résumé. Hein? Voilà, je voudrais qu'Abouaka entende ça. Que le, le petit Emmanuel, son petit journaliste là, le bébé journaliste là, qu'il entende ce qu'on dit du gouvernement de Doumbia. Le département dit des, ils n'ont pas dit la corruption, on dit des graves corruptions d'État et l'impunité des membres du gouvernement. Qu'ils ils viennent nous expliquer ça. Qu'est-ce que cela veut dire Grave corruption gouvernementale et impunité gouvernementale. Qui viennent nous expliquer ça au moins pour que les gens comprennent, parce que c'est eux les vrais journalistes, soi-disant journalistes. Venez demain détailler ça. Je ne sais pas aujourd'hui si vous avez fait émission sur ça, parce que moi je pas le temps du tout aujourd'hui par rapport à ça. Bande d'ignorants, des médias corrompus, vous êtes tous comme ça des vendus. Quand Doumbia va chuter là, vous viendrez encore dire, ah on avait dit ceci, cela, mais nous sommes là, hein. nous sommes en train de comptabiliser vos conneries, rester vos conneries et Voilà. Portez-vous très bien. Je remercie le département. C'est vous qui avez dit ici hein, qu'on le département d'État à saisir les comptes d'Alpha Condé. Quand ils ont vérifié il n'y a même pas 10 000 dollars dans le compte d'Alpha Condé aux États-Unis. Bande d'ignorants. Tellement que vous êtes ignobles. Hein? Prenons sur... Mais voilà la vérité. Au moins où vous êtes en train d'écouter le, le gars qui, en, qui, a, qui a fait envoyer un bureau technique d'évaluation et de suivi de Simando. Le petit veut manger sa part dans Simandou, les 15 milliards là, il veut manger sa part. Un enfant de 39 ans va être milliardaire devant vous, il va rendre tout son entourage milliardaire, vous êtes cherché pouvoir là. vous allez, vous, vous allez lire, lire en avance, voilà Doumbia qui n'est pas à l'école, si Doumbia a été à l'école là, je ne sais pas comment ça les se passer, il allait vous noyer tous. Là, là il n'est pas à l'école et il est en train de vous mélanger entre vous là-bas, il est en train de vous mélanger. Lui, il sait même qu'il ne peut pas mélanger le RPG. Il ne peut mélanger que vous. Tu sais comment est-ce que quelqu'un est venu trouver un projet déjà finalisé avec un code minier exceptionnel qui a fait l'objet d'un grand débat international Un débat partout. Un seul débat. On dit non, Alpha Condé a réussi. Un débat. C'était le seul débat dans toutes les radios. Alpha Condé a réussi à imposer un code minier à tout à toutes les, à toutes les organisations financières qui veulent investir dans le domaine de, des mines. Le seul Alpha Condé a pu imposer. Voilà le débat par-ci, par-là. Là. Non, il a été félicité. Même par, même les chefs d'État qui l'admiraient par là, l'ont félicité parce que le code minier tenait bien. C'est à travers ce code minier qu'il a pris, il a mis sur la table. Les Chinois ont pris. Il a dit 20 milliards. Et ils ont déposé les, ils ont dit, OK, on prend les 20 milliards. Le contrat a été signé, le matériel était déjà qu'on a Ils ont commencé à, à mettre les tunnels tous à l'accusé, à, à envoyer les rails, tout, tout, tout. Lui, il sort là-bas, il vient et fait un coup d'État. Hein? Il dépose le procès à enfin, Fakonde. D'abord, il, il baisse le prix. Il dit, bon, moi, je prends à 15 milliards. On dirait que le Mont manda m'a appartient à son père. Il dit 15 milliards. 15 milliards, les autres 5 milliards, négocient avec tous ceux qui l'ont aidé à faire le coup d'État. Et encore, pour relancer le projet, il avait fini d'abord, il a ramené Rio Tinto, qui n'a rien foutu en forêt, Rio Tinto là, qui n'a rien foutu en forêt, qui partait de tout le travail de Rio Tinto, même le travail guinéen passait les vacances en Côte d'Ivoire, Demandez à tous les forestiers, nous n'avons rien obtenu, rien gagné de Rio Tinto, Demandez à tous les forestiers. Quand je dis forestier là, parce que les guerriers là pensent qu'ils sont les seuls forestiers, dès que tu dis forestier, c'est un guerrier qui vient t'insulter, ils pensent qu'ils sont les seuls forestiers, ils oublient même, il y a des malinqués forestiers, c'est-à-dire par là. Ils oublient il y a des qui sont forestiers, des pays qui se douillent là. Mais quand, dès que tu dis c'est eux-là qui viennent t'insulter. Demandez à tous les forestiers si tu ne te rapporté que à la Guinée. Il y a un individu qui sort de la pour dire non, nous n'avons pas vu les traces de 700 000 euros. Heureusement, les gens sont partis à la banque centrale prendre les données pour mettre sur la toile. Et aujourd'hui, la honte partout, les gens sont en train de l'attaquer. Des médias étrangers sont en train de l'attaquer. Pas les médias guinéens. Hein. Les étrangers sont en train de l'attaquer par-ci, par-là, -là, pour dire qu'il n'a pas honte. Vous comprenez? Et alors voilà ce Dumbuya là avec 15 milliards, qu'est-ce qu'il fait? Il va signer un contrat avec un bureau technique français. Le bureau technique français là est venu, c'est eux qui vont superviser. Vous savez combien ils ont demandé? Ils ne négocient pas dans les 15 milliards, c'est dans les 5 milliards qu'on était amputés là. Ça c'est les butin ça, c'est dans ça là ils vont bouffer. Imaginez un bureau technique logé au palais, il n'y a que des blancs. Vous pensez que les Blancs ne vont pas armer même les travailleurs Ils vont envoyer un service de gardiennage militaire pour cerner tout. Un service de gardiennage militaire. Comme ce qui se passe au Niger avec Ariva. C'est-à-dire qu'ils exploitent l'Iran du Niger. Regardez, le territoire d'Ariva est un territoire dans le pays Niger. Mais pour aller là-bas, là, il faut que tu dépasses par l'ambassade. Tu, tu peux prendre rendez-vous pour aller dans le, euh, au niveau du site Ariva. Demandez à tous les Nigériens. Je dis Niger, Nigérien. Le site-là, c'est comme si le territoire là, appartient à la France. C'est ce qu'il veut faire avec Simandou. Mais comme on, nous, les forestiers, là, on se connaît, il n'y a pas de problème. Nous allons voir si ça va se passer comme ça. Là-bas, là, là c'est le, le désert, mais chez nous, là, c'est la forêt. Voilà, nous allons commencer à découper les gens devant tout le monde. Vous, les petits Chinois-là, vous, les petits Chinois-là, on ne nous sommes pas pressés. Lui, il vient, il prend directement, il prend un bureau technique, il vient... Le bureau est logé au palais Mametrin, Il travaille avec lui. Les missions d'évaluation, c'est combien de milliards Bon, aujourd'hui, on prend 5 milliards pour aller évaluer. Nous avons passé d'abord 5-6 jours en forêt. L'acclimatation et autres, là, ils vont tout mettre dans le rapport. Donc, on décaisse l'argent. Voilà l'argent qui s'est décaissé comme ça, là. Avant que lui, quand lui va quitter là, le nouveau président, je dis qu'il avant de, retrouver, de se retrouver, mais il est foutu. Portez-vous très bien. Vous allez comprendre, comme vous êtes assis, en train de suivre le petit. Suivez-le. Lui, lui, en train de se faire de l'argent, il a raison, il n'est pas là à l'école. Il sait qu'après là, c'est fini pour lui. Donc, il préfère prendre l'argent, enrichir tous ceux qui sont proches de lui et puis faire sa vie, c'est tout. Regardez les montres qu'il porte. Les montres de 549 000 euros. Il s'en fout. 549 000 euros, c'est le projet de commune de Guinée. Vous prenez, 5, 500, vous prenez 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait plus de 100, 120, 130 millions de francs guinéens. Il faut donner ça à un jeune là, il fera une entreprise avec. Il y, a de, il y a combien de 10 000 euros dans 549 000 euros Donc ça peut faire vue combien de Guinéens, combien d'entreprises Plus de 2000 entreprises. Et chaque, plus de 2000 jeunes peut travailler avec cet argent. Lui, il prend ça en une seule montre. C'est au niveau de sa Une seule montre. Et vous êtes assis, vous le regardez. C'est crié par, par Alpha Code, c'est rentré, sorti comme ça, les anciens dignitaires, ceux qui ont fait ceci et Ils en sont en train de s'enrichir. Vous allez comprendre. C'est à cause, vous savez, bon, on se bat pas. On se bat pour, je vous ai dit quand je me bats, moi je me bats pour ne pas qu'il impose son président. Voilà, c'est tout mon combat pour ne pas qu'il mette son président. Parce que si nous, si nous, nous, élisons nous, nous, nous, nous, le six-feu d'Alpha Condé, c'est que lui, tous ceux qui ont volé vont payer. Là, on peut récupérer les biens parce que même s'ils volent là, il y a les lois internationales qui ramènera ces biens là dans notre pays. Mais il faut d'abord tout faire, passer par tous les moyens qui n'imposent pas quelqu'un après Alpha Condé. Voilà, c'est tout ce que c'est tout, tout mon combat. Donc allez négocier avec lui parce que nous passerons par la voie l'élection présidentielle, c'est ça. Portez vous bien.